Cette vidéo là c'est le tout premier épisode d'une série qui va te montrer pas à pas comment avoir un style K-pop, dans ce premier épisode on va parler des bases du style K-pop et ce qu'il caractérise, le but tout simplement c'est que tu saches à quoi t'attendre dans le style K-pop pour qu'ensuite tu puisses adopter le même style, si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura, mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse et eh bien n'hésite pas à t'abonner pour voir mes vidéos chaque semaine, je pense qu'on est tous d'accord sur un point c'est que la K-pop oui c'est de la musique mais il y a un côté esthétique qui est hyper important et surtout le côté mode, le côté style c'est pour ça qu'aujourd'hui on va analyser ensemble le style K-pop pour qu'ensuite tu puisses te l'approprier plus facilement Première chose, les vêtements K-pop ils sont souvent autour d'un concept, que ce soit le concept sexy, mignon, badass, geek, etc, il y en a vraiment plein. Après comme toujours il y a des bases qu'on voit très très souvent quand même, il y a le côté grunge avec des trous, des collants, enfin des collants résiges je pense que tu vois clairement de quoi je parle, les casquettes et tout, vraiment ce côté un peu genre badass et tout. Et puis à l'opposé total, et je pense que celui-ci tu vois aussi très clairement de quoi je parle, c'est le pastel. Le pastel avec des coupes un peu girly, des petits uniformes mignons, etc, ça c'est vraiment deux côtés un peu le mal et le bien du style K-pop qu'on voit très souvent. Ensuite après ça il y a quand même des styles qui reviennent très souvent, des types de vêtements qui reviennent souvent, typiquement les sets où tu as le haut et le bas qui match, il y a aussi genre les ensembles, denim, on ou alors le color block qui est très souvent utilisé aussi où c'est deux couleurs qui sont très distinctes mais qui sont mises ensemble. Mais s'il y a vraiment une base à retenir c'est qu'il y a toujours une pièce qui est unique, qui est centrale et ensuite il y a les autres vêtements de cette tenue là ils viennent en fait en soutien. Cette pièce là elle est unique que ce soit par sa coupe, donc par exemple avec une coupe asymétrique, et si c'est pas par la coupe ce sera par sa couleur, son imprimé ou même sa texture, par n'importe quoi qui la rend un peu unique. Il y a un côté avec les vêtements, ça ok, mais l'autre côté que tu peux pas du tout oublier c'est les accessoires, parce que c'est clair une tenue K-pop n'en est pas une si on met pas des accessoires. Alors forcément déjà côté chaussures, je pense que tu pourras pas passer à côté des plateformes, soit dans les salons soit dans les baskets, ça c'est clair. Ensuite du côté bijoux, ils en portent énormément, ils font souvent en fait du layering, donc c'est un peu empiler des bijoux, on peut dire ça comme ça. On le voit un exemple tout simple, c'est les colliers où tu vas mettre plusieurs colliers en fait qui sont juste à des longueurs différentes, ça fait un très bel effet un peu dégradé etc. Ou sinon bah, par exemple un style qu'on voit énormément ces temps, c'est tout simplement le choker après ça toujours dans les bijoux, on a les bagues ensuite on a aussi les boucles d'oreilles qui sont aussi très très intéressantes, je sais pas si tu as déjà fait attention mais elles sont sublimes c'est par exemple, bah, typiquement des fois c'est un cuff tout simplement avec ensuite des chaînes qui descendent ou alors c'est aussi des boucles d'oreilles qui sont très très imposantes, dans le sens elles peuvent être d'une couleur très très vive ou alors avec des diamants et tout, vraiment tu peux pas passer à côté j'ai envie de dire, après t'as les lunettes les ceintures, les berets, les couronnes de fleurs enfin vraiment t'as toute une panoplie d'accessoires qui rendent une tenue encore plus K-pop qu'elle ne l'est déjà, après même moi j'ai envie de dire K-pop ou pas, les accessoires c'est vraiment quelque chose qui peuvent te changer une tenue et je te conseille vraiment de pas passer à côté de ça et au passage puisqu'on parle d'accessoires j'ai fait une vidéo sur les bijoux de Style et je te montre quelle marque choisir sur le site donc si jamais ça t'intéresse et eh bien tu peux toujours aller voir dans le petit i et dans la description alors là on est clairement d'accord pour se dire que leur coupe de cheveux c'est les meilleures mais vraiment il a pas photo, il a pas mieux, alors ils restent rarement avec leur couleur naturelle, ça on est ok après des fois ils utilisent des couleurs qui sont très folles on va dire, avec du rose du gris, du violet, enfin toutes les couleurs que je rêve d'avoir, que actuellement je peux pas parce que j'ai encore les cheveux trop foncés en fait à cause d'autres colorations, donc, donc euh, voilà je... ma tristesse est inégalée je sais, mais au passage d'ailleurs j'ai fait en fait une... toute une playlist avec des colorations toutes les colorations que j'ai pu tester jusqu'à maintenant je parle aussi de colorations temporaires donc je pense que ça peut peut-être intéressé c'est dans le i et dans la description comme d'hab. Mais pour revenir à la K-pop, alors oui d'un côté il y a les couleurs mais de l'autre il y a aussi la coupe et je pense qu'une coupe qu'on voit absolument tout le temps c'est les cheveux ondulés ça c'est le grand classique mais sinon ça peut être des trucs aussi un peu plus sympa avec deux petits chignons ça c'est cool ou des tresses ou alors la traditionnelle euh, couette, enfin queue de cheval, petite couette aussi en France Je sais pas en tout cas en Suisse on appelle ça une couette mais bref donc c'est une très haute queue de cheval et avec les cheveux très longs. Je pense que celle-ci si tu l'as pas vue sur un idol K pop je sais pas trop où t'étais ces dernières années. Et personne en coiffure c'est vraiment un truc où moi j'aimerais m'améliorer et quand je vois ce que les idols K pop elles portent je me dis c'est trop beau pour être vrai et moi ça me désespère en fait autant la mode je dis ok mais alors les coiffures, je vois ça et je me dis j'arriverai jamais mais bon fighting hein. et d'ailleurs si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like après les coiffures le maquillage la première chose qui se remarque hyper facilement c'est l'utilisation de glitter. mais à profusion, mais genre vraiment. Leur maquillage des yeux c'est soit il y a des brillants ou si c'est pas le cas il y aura par exemple des stickers sur le visage etc avec des diamants n'importe quoi mais dans tous les cas je peux te dire que 9 chances sur 10 il y a un truc qui brille et aussi pratiquement tout le temps elle porte des lentilles colorées. Alors j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet là, tu sais où les trouver. Et puis finalement pour terminer leur maquillage la plupart du temps elle porte des couleurs vives sur les lèvres Et maintenant en passant sur tous ces points je pense que tu as déjà une bonne base sur qu'est-ce qui caractérise le style K-pop. Le prochain épisode de cette série là ce sera comment trier ton armoire mais avant ça, je t'invite en fait à chercher quel concept correspond à ton style. Si jamais ça peut t'aider, j'ai fait une vidéo sur tous les styles coréens. Peut-être que ça pourra un peu t'aiguiller. Et sinon, j'ai une autre de mes vidéos si tu veux aller regarder. Allez, salut